gars Burkina Faso, Burkina Faso. Ben nous on handbag Fini

D'accord, c'est

Salut mon ami, ça ah, va? Armstrong, on est en direct sur Facebook, depuis Dakar. Oui. Qu'est-ce que vous dites pour la course eh, les, les amis du Sénégal? Yes I. Voilà c'est ça. Oui. Voilà c'est ça. Merci beaucoup.

Actuellement on est au Burkina Faso, hein? prêt pour la course. On vous parle. Ouais. Yes I. Ouais. Oui, il y a Jacques Fatima Diallo qui vous salue. prêt. Edmond prêt pour la course. Yé. Yeah. Arrivé depuis hier hein, vers 2h du matin et la course ce matin. Yeah. Yes I. Yes I. Yes sir. Mm -hmm.

Bécaille Traoré à Burkina Faso, Burkina Faso, le champion du Sénégal, bas son

Moulaï feu Il faut que je débarque, il faut le départ débarque. Il faut que je Comme je dis, c'est ici le départ. En même temps, c'est ici l'arrivée. Voilà, c'est ça. Ici, c'est un podium. Il y aura du spectacle après.

Voilà, c'est ça. C'est ici que tout va commencer. Voilà, on est au Burkina. Burkina Faso. C'est ça. On est toujours en directeur. Hein? On est en préparation. La course n'a pas encore démarré.

Jules que c'est comment Ça

Moulay, Moulay, Moulay vous salue. Oui. n'y a rien de faire tac quoi C'est dans la précipitation. Bilal, Moulaï, Moussaba, regarde. Oui. C'est fait, là, on est fiers de vous. Famille, famille, nous, famille,

strength ça Yes HALCAD

voilà, prêt pour la course Yes, ça y est. D'accord,

Comment vais regarder On commence

Merci Moulay. merci Moulaye. Euh, la course n'a pas encore débuté, hein. d'abord il y a une catégorie qui commence, ensuite ce sera pour les Makumbosar et Elmo.

<muches> Moi qui vous non voilà Voilà, nous là, là, là, là,

à ça c'est nos amis du Burkina Faso eux, eux ici ils vont compétir on compéter. va faire une photo ça c'est l'armstrong le champion du Burkina

on va faire une photo en famille, avant la course quoi, la course n'a pas encore débuté, voilà c'est ça.